Ça y est, je suis là Bonjour à tous, c'est Franck de Créolignum, bienvenue dans mon nouvel atelier. C'est pas belle la vie ça a été très très long, bon, financièrement tout le monde sait ce que c'est, Ça, euh, <rire> c'est le nerf de la guerre donc j'y suis, j'y reste, l'électricité euh, est quasiment terminée. il me reste à câbler un air d'urgence je risque d'en rajouter un je sais pas trop où, c'est de la rigolade pour le sol, je ne fais pas un choc tour, hein, parce que le choc tour pour moi est, euh, tant qu'il n'est pas fini ça ne veut rien dire ce qui est de la partie sol, j'ai mis 30 mm de styrodur sur la dalle, la chape, la dalle, la dalle euh, car elle n'était pas terrible. Alors, euh, on a coulé ça à deux avec mon beau-père, on a fait ça euh, par 24 degrés, il fallait être très très rapide, c'était légèrement tendu du string. Donc, 30 mm de styrodur, 18 ou 22 mm d'OSB, posé à même le sol en pose flottante, euh, j'ai mis 3-4 vis aux endroits stratégiques, parce qu'on ne sait jamais, ça peut bouger les vibrations. Euh, le but du styrodur, bah, c'est de couper légèrement le froid, même si je suis sur un vide sanitaire, ça aide toujours. Alors, euh, le but... D'avoir posé un OSB, c'est d'avoir un sol bien plat. Hein, il y a pas de... Et aussi, si je fais tomber un outil par terre, je n'aurai aucun remords à l'avoir fait tomber. Un ciseau par terre sur un carrelage ou sur une dalle en béton brut, euh, bonjour les dégâts. Donc, c'est le choix Enfin, c'est le choix que j'ai trouvé le plus judicieux pour mon atelier. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la longue. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas si je dois poser un, un produit ou quoi que ce soit dessus. Bon, là en l'occurrence, c'est un peu tard. Euh, J'ai déjà commencé à ramener un peu de bordel. Alors, quand je dis un peu de bordel, la seule machine que je sais qui, va, qui ne va pas bouger, c'est la raboteuse. Le reste, ça va être mobile. Euh, pour l'instant, ça va être mobile. Ensuite, à ma droite, donc à votre gauche, il y aura la toupie ici. Une grosse toupie enfin une grosse toupie euh, Une toupie quoi, vous savez tout ce que c'est. Euh, qui n'est pas encore arrivé, que je pas encore commandé de la guerre comme d'habitude et pour le reste, je ne sais pas encore comment je vais aménager. La scie ruban va être mobile, à droite à gauche, si elle veut sortir, elle sortira, c'est pas un problème. Euh, la calibreuse, pareil, je ne sais pas où je vais la, la mettre parce que mine de rien ça prend un peu de place. On verra. Ce que je suis sûr, c'est que l'aspirateur à propos et le compresseur seront dehors dans un caisson étanche, sous un auvent, pour ne pas aspirer la chaleur de l'atelier et la rouiller dehors en plein hiver, ça serait un peu con de chauffer la rue la configuration actuelle de l'établi, je pense que ce sera sa place euh, définitive. J'aime tourner autour de mon établi, c'est vachement plus cool. Si j'ai un truc à faire d'un côté ou de l'autre, euh, je peux y accéder. Être contraint d'être devant un mur, pour moi c'est pas, pas judicieux. Je pense que je ne suis pas le seul à raisonner comme ça. Samuel, d'ailleurs, il fait comme ça, il a son établi décalé du mur. Enfin, il y a beaucoup de boiseux qui font comme ça d'ailleurs, euh, c'est pas une exclusivité. Hein. Euh, pour moi, c'est vachement plus intelligent. Alors, l'établi, je me pose encore la question de savoir si j'en refais un. Hein. Euh, j'ai bien envie de refaire le système qu'a fait euh, Stéphane de Tipos Woodworking. Je trouve ça excellent. L'avantage, c'est que ça bouge dans tous les sens. Il euh, y a des possibilités de serrage euh, énormes, mais j'ai un peu peur de la rigidité. Alors, je ne sais pas. robot ou établi à la Tipos Woodworking Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre au mur euh, comme je l'ai dit à certains sur facebook ou sur instagram les murs vont rester bruts pourquoi bah, c'est simplement un atelier donc je ne vais pas m'amuser à faire un enduit ou mettre éventuellement une peinture parce que j'y vois pas trop l'intérêt alors euh, certes je vais mettre des panneaux pour accrocher les outils ça c'est sûr avec des cadres en bois que je ferai les rainures en languette ça fera plus joli alors pourquoi Ben La peinture blanche, c'est bien, mais j'ai horreur de peindre. Donc Comme je suis un gros, gros, gros feignant, ben, je ne vais pas me... Je pas me trouver le cul, Vous avez compris le truc, quoi. Euh, je pense que vous avez tous compris comment je fonctionnais. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Et peut-être que dans le futur, ça évoluera. Mais à mon avis, euh, attendez-vous à voir tout le temps ces murs-là. Là, du coup, c'est l'atelier 2.0. La Renaissance, on va... J'espère on Va pouvoir filmer dans des bonnes conditions. Normalement, il n'y aura pas de problème. Là, je vous avoue qu'il fait un petit peu chaud quand même. De dehors, il doit faire 35 degrés. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de chauffage ou de climatiseur, d'ailleurs, en parlant de ça, je pensais mettre un split, un split, un split, je ne sais pas comment on lit, hein, je ne suis pas du métier, euh, une clim réversible, quoi, chaud, froid. Si euh, c'est une bonne idée, marquez-le dans les commentaires. Et si c'est une bonne idée, bah pareil. Et, euh, je pense que je ferai appel à un professionnel, je ne vais pas poser ça moi-même, parce que moi je suis un manche à couilles dans le genre de connoisseur. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre en vente ma scie à ruban. Donc si vous voulez voir ce que c'est, c'est une HBS 450 de chez Osprofi. elle a 15 ans. Je m'en sépare pour une un peu plus grande. Euh, je préviens tout de suite, je ne suis pas métallo, il y a une pièce à faire en métal, et franchement ça me, pour moi le métal c'est rédhibitoire, je ne touche pas, j'aime ai, pas ça. Donc, euh, j'évite de mettre mes petits doigts sur le métal. Ils me font... Ça me fait peur. Bon, bref. <rire> Avec avant, elle est en très bon état. Bon, il y a le piétement est un petit peu rouillé, c'est évident, c'est normal. Euh, elle n'a pas pris de coup. La, ri... la peinture est un petit peu rayée, Mais si ça peut dépanner quelqu'un, je n'ai pas encore fixé le tarif. Je ne sais pas comment ça va se goupiller cette histoire. Euh, bah, de préférence, à un mec qui est dans la région, c'est plus cool parce que euh, s'il faut aller faire 800 bornes pour aller chercher une machine, j'en connais qui l'ont déjà fait. Euh, voilà. Donc, la fin de l'année. J'ai mis des prises industrielles en 200 un petit peu partout. Il y en a 5 au total. Comme je vous le disais, si je veux bouger les machines, je vais pouvoir le faire. Euh, J'ai prévu le coup parce que euh, ne sait jamais trop comment aménager son atelier. C'est un peu complexe. Euh, choper les tailles des machines sur internet, bah, en général, on trouve pas, à moins de connaître une personne qui a exactement la même machine. Donc, je me suis dit, allez, quitte à dépenser un petit peu d'argent, j'en mets un petit peu plus. Et au moins, si je veux bouger, je ne serai pas au regret d'avoir à démonter un câble, tirer un câble. Euh, là, c'est fait. C'est pas placé stratégiquement, mais euh, bon, il y a devrait y avoir de moyen de se débrouiller facilement. Euh, prise de 120 volts un petit peu partout. Il en manque, je viens de m'en apercevoir, il va falloir que je retire des câbles. Parce que mine de rien, j'ai l'ordinateur à bête, euh, le modem, enfin le modem, la, le routeur Wi-Fi, et tout ce qui est système de vidéosurveillance et d'alarme. Donc, il y a encore des trucs à câbler, comme je vous disais aussi, l'arrêt d'urgence, mais ça, ça c'est Finger. L'aménagement à proprement parler au niveau euh, de l'établi, j'ai mon, mon tas de merde là. Pardon, moi, je circule dans mon atelier, j'en profite parce qu'il est grand, il est grand, compte de mètres carrés. Mon, mon armoire mon outil qui va être placé ici, je pense. Donc, je vais décaler l'établi un petit peu euh, plus sur le centre pour pouvoir choper les outils assez facilement. Alors, si je ne pense pas me bourrer dans l'implantation, auquel cas, bah, je peux encore le bouger, soit le mettre là, soit le mettre derrière, mais derrière, j'avais, je pensais mettre le router rosse, mon paille aluminium, vous savez, pour faire des assemblages euh, bizarres, avec queues d'aronde et compagnie. Euh, C'est un peu flou à ma tête, mais ça commence à sentir bon. Je compte mettre un système de filtration de l'air au plafond. jai prévu une prise... Euh, spécialement pour ça, je pense que bah, ça sera au centre de l'atelier, en hauteur bien sûr. Euh, j'ai plein de trucs que j'ai pensé, alors bien sûr c'est encore pareil, c'est le nerf de la guerre, c'est la thune qui va peut-être manquer pour pouvoir lâcher tout de suite, mais en l'occurrence c'est sûr, il y en aura un, un jour, peut-être plus vite que prévu, enfin je j'espère, et il sera positionné ici. Euh, pourquoi des prises en haut bah, C'est simple, c'est pour alimenter ma défonceuse et euh, un autre outil, je sais pas quoi. Il y a plein de prises, il y a plein de possibilités. Euh, il y a l'internet au débit, très haut débit, bien sûr. Hein, si jamais un routeur wifi, c'est pas pour rien. Pour la partie extérieure de l'atelier, l'isolation par l'extérieur, forcément, pour gagner de la place à l'intérieur. Le moindre centimètre carré est vachement important dans un atelier, vous avez tous compris. Partie des murs qui sont voyants depuis mon terrain, ça sera bardage bois, Douglas ou mélèze, je ne sais pas encore, ou un exotique, mais je pense partir sur du local. Et tout ce qui est. Donnant sur les voisins, euh, je ne vais pas me casser le cul, ça sera de la tôle grise anthracite, la même couleur que mes fermetures. Alors, les fermetures, c'est pareil, euh, la porte d'entrée, châssis et deux venteaux, un venteau, enfin trois venteaux, un venteau, un venteau fixe et deux venteaux ouvrants. Euh, en aluminium, euh, vitrage phonique et sécurité Alors, ça pèse le poids d'un âne mort. Les mecs ils ont chié pour la poser, mais le résultat est du plus bel effet. Je suis assez content du, de leur travail. Euh, un châssis fixe ici et un châssis euh, aussi ici pareil euh, phonique et sécurité 30 minutes donc normalement s'il si y a un blaireau qui vient commencer à péter les carreaux je pense que les voisins ils auront le temps de réagir moi aussi d'ailleurs j'espère et euh, normalement ça devrait bien se passer pour lui, ah, lui ou eux oui. voilà donc euh, petite présentation rapide dans mon atelier J'espère que bah, ça vous aura fait patienter euh, depuis le temps que je n'ai pas publié de vidéo. J'en suis extrêmement désolé, mais vous avez tous compris que ça, c'était la priorité. Il n'y a pas que ça, il y a la maison, il y a le terrain dehors, je vais préparer une terrasse. C'est le merdier, c'est pas que d'être dans le terrain. Euh, même un irakien, il ne retrouvera pas son blocos. Donc, si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, des petits pouces bleus, des petits pouces rouges, ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème. Euh, N'hésitez pas à les poser. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde dans un temps assez court, mais ça peut arriver que ce soit un peu plus long. Voilà, vous, tous, vous savez tous comment je fonctionne. En général, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, partager. J'espère ressortir des vidéos régulièrement. Ne vous attendez pas à avoir un rythme de publication hebdomadaire. Ça sera peut-être plus tous les 15 jours ou tous les mois. À voir. Pour l'instant, il y a pas mal de travail. Donc c'était Franck de Créminium, à bientôt les amis et je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao